Et ça marche comment votre bordel Bah en fait ça te dit s'il y a un booster, ou et euh, qui l'a Ah oui donc là, la lumière, Oui, ouais bah on, on en a un La 7ème avenue Père Noël, la 7ème avenue, go go go ah, j'y suis Ah oh, t'as combien de dollars T'as 5 minutes pour que tu dans le garage, tu pas Ah mais, j'aimerais qu'il tu tu 6 tous tout ce bordel là. A... Merde, merde, mer, Comment ça, mer. ça Quoi La famille elle arrive, t'as tout le temps mais merde Mais j'ai fait tomber la clé, sais pas Sport Oh non Oh non. je sais, attends <rire> C'est tout un merdé, je pas les doigts. Allez viens là oh, petit <rire> Allez va mettre la couette ah non, je juste mettre, ouais. Ok oui, attends je ferme le garage. Euh, j'ai pas pas si loin Allô mais là, Qu'est-ce oui. que tu joues là oui. oui, ben, Ils ne comprends pas en Oui mais ils m'ont pas vu ces cons. Ah euh. euh, j'ai trouvé Ah euh, je l'ai la clé mais, mais non pas la clé le booster abruti C'est un véritable chaos ce garage Mais quand je vous dis un chaos il y en avait partout C'est pour ça qu'on a une bataille du chaos Pour l'ouverture d'aujourd'hui Alors on fait ça en l'ouvrant mais ben, tout simplement hein, C'est Noël avant l'heure on s'ouvre la petite bataille du chaos. Allez, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Oh, bah pour du chaos, on commence avec un monstre poupée, ours, ours. Alors j'en pas mal des ours sans plus, je sais, mais bon. Voilà, fin de la ligne, avec un petit peu de cupidité, c'est mignon. Oh, non, c'est quoi Un pli, feuille, remplace. Mais il remplace quoi Une feuille C'est mignon. Un tir ça c'est bien, c'est du fantaurus, c'est toujours cool d'avoir du fantaurus. Hein, quoi C'est Oh, du Dinomorphia, ça c'est bien aussi, Dinomorphia, une petite super rare. Du Simorgue, oiseau de la perfection. Du Sonic, Dinomorphia. Brut, Dinomorphia, il y eu beaucoup de Dinomorphia là-dedans. Hein. Et le poignard de poupée avec une petite poupée. On finit avec un bon thème de Noël, hein. je sais pas ce que vous y en pensez. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis tendresse et chocolat. Et à demain pour une prochaine ouverture, ne ratez aucun épisode. Abonnez-vous, mais abonnez-vous, brossant Non, c'est impossible de manger sans canard en sucre. Écoute, ils l'ont bien fait dans Malcolm, alors. Mais c'est une série. Oui. Mais c'est comme si le père Noël, buvait des millions de verres de lait sous chaque sapin. Non, non, non. Moi, je vois pas de lait, ça me donne des gaz. Bah, vous buvez quoi De la vodka.